Ah ouais, C'est ce que j'étais en train d'expliquer à Eric. Ah ouais. Non, ensuite, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, de à Eric, j'étais en train de lui dire qu'on allait au pas de la case, justement pour payer moins cher les clopes. Ouais, t'as vu, t'as vu un peu. As, regarde, regarde ça. T'as vu, t'as vu. Bah, alors, c'est ça en fait. Après, on a avantage, oui. Par rapport aux autres, on a un peu avantage, bah, bah, oui. Ouais, après, bon, le réseau aussi pas top. Hein. Je sais pas où il y a l'ouverture, mais euh, bon, bah c'est là que on y va, quoi. Après, bon, faut pas coûter euh, les médias, les français et tout. D'accord. Ouais, t'as vu ce vue un peu Regarde, regarde ça. T'as vu ce vue bah, Alors, c'est ça en fait. Euh. Après, on est avantagé, oui, par rapport aux autres, on est un peu avantagé. Voilà.